On est de retour à Serafarrache 88.1-106.7 avec mon nouvel ami Gilles Granal. Gilles, ton rêve ça a commencé avec ta femme et ton conjoint. Euh, tu as choisi la, la région de, de Lac-Saint-Jean spécialement ou tu euh, avais une autre idée déjà ou quoi? En fait, ce qui se passait qu'au départ, comme euh, j'expliquais au début, comment on est arrivé ici, est un, au départ c'est hasard. On a choisi une rivière. Sur le, on, a, on a fait venir les cartes guides de la, de la Fédération québécoise de canaux. Et le, on, a, on a choisi un mix par rapport à son profil, par rapport à la distance. On est venu naviguer un mois là-dessus. Donc au départ, c'était un hasard. Puis après, on est revenu faire plusieurs expéditions. Donc, comme j'expliquais tantôt, une, deux, trois mois, une euh, en hiver. Le, en même temps, ça nous a permis de voir les personnes qu'on rencontrait ici. Donc, le, et petit à petit, on a créé un lien avec la région. Quand on a décidé de s'installer, comme on connaissait déjà l'environnement, on s'est installé ici. Et il se trouve que le hasard a bien fait les choses. Parce que comme on parlait de nos activités, on fait des activités de canaux, on fait des activités hivernales. J'en Je parlais tout à l'heure, c'est une région où il y a beaucoup de rivières et beaucoup de rivières de, de calibre différent. On a, et puis surtout, de longues, de longues rivières. Sur même pas 50 km de, de distance, on va passer de la Wessémisca, la Swamouchouane, la Missassini nord-est, nord-ouest, la Missassini. C'est des rivières très très variées en termes de, de parcours. Si on regarde l'hiver, on a de la neige très tôt, on a de la neige très tard. Depuis 25 ans que je fais des activités hivernales, j'ai jamais manqué de neige à Noël et on continue souvent euh, jusqu'à mi avril pour ne pas dire fin avril. Donc en fait, ça fait. Une, euh, au départ, c'était un hasard et il se trouve que ça fait. Euh, on est dans une région où pour faire nos activités sur une longue période, ben, est assez, euh, euh, On est assez chanceux. Et en plus, même si beaucoup de gens le trouvent en haut du monde, ça reste relativement accessible. Parce qu'en fait, mais quand on travaille avec les Européens jusqu'à l'hiver dernier, euh, je vais les chercher à Québec, on les monte. Donc, on est à 300 km de Québec, c'est loin, mais euh, relativement proche pour se retrouver en plein, euh, en plein bois, sur un territoire qu'on partage avec euh, personne d'autre, puisque depuis le temps, j'ai aménagé plus d'une centaine de kilomètres de, de, de santé pour le chien de traîneau, euh, spécifique au chien de traîneau, qui nous permettent, quel que soit le niveau des personnes, quel que soit l'enneigement, de pouvoir faire des parcours qui soient euh, très variés. Donc, si au départ, c'était un hasard, euh, choisi sur la carte pour le nom d'une rivière Mistassini. Qui veut dire grosse, grosse roche en nous. qui nous a fait rêver, en fait, il se retrouvé que ça correspondait euh, tout à fait à ce qu'on voulait. Il y a d'autres endroits, que ça soit au Québec ou en Ontario, où on peut faire les mêmes choses les mêmes conditions, là. mais d'un hasard, c'est devenu un euh, milieu de vie. Et puis, on, au niveau de la vie euh, au nord, de, ben, au lac Saint-Georges, ça correspond à ce qu'on voulait. Alors que si on était resté sur Montréal, pour faire une. En fait, je ne suis pas sûr qu'on serait resté. Même si j'aime beaucoup Montréal, le problème des grandes villes, c'est que. Euh, c'est un mode de vie qui reste quand même uh, très occidental et quand tu veux sortir pour faire des activités de plein air mais c'est un peu compliqué et donc comme j'expliquais qu'on faisait au niveau boulot ça allait très bien quand on était en France je serais pas venu refaire exactement la même chose au Québec pour me retrouver avec uh, pour, uh, trois semaines de vacances uh, et juste une semaine pour partir dans le bois là. Uh, donc, donc du coup ce uh, c'est pas que j'aime pas la grande ville mais en fait on est un mode de vie uh, qui est uh, assez différent le, la forêt puis le bois ça t'a toujours, toujours intéressé oui, pour donner une idée, dont j'en parlais tout à l'heure, quand on fait, des, on, on a quelques grosses expéditions, là, donc on propose à certaines personnes dont les Montgroux, qui sont des massifs au nord du Québec, au nord de Manic 5, donc sommets, sommets Donc, c'est un ensemble de massifs assez mythiques où il y a une trentaine de sommets à plus de 1000 mètres. Donc, on est en, dans la même journée ou en très peu de temps. C'est en forêt boréale en bas, c'est à toundra arctique en haut. c'est très euh, particulier. J'ai amené aussi une quinzaine de fois des personnes à la BGM, sur la banquise. C'est vrai que ça fait rêver avec les frogs, la banquise, mais la banquise, moi, j'ai un peu de mal. Pas de bois euh, toute la journée, là. Le, que ce soit pour camper, même si on va camper sur des îles, c'est un, un environnement qui plaît beaucoup à certaines personnes. Moi, qui me la, la, donc ça fait plaisir et puis c'est agréable de faire découvrir, mais je passerai pas mon, mon temps. Moi, j'ai oui, besoin quand même un peu de forêt. C'est de forêt c'est vous êtes, le, vous êtes sur le territoire inou, vous partagez le territoire. Oui. Est-ce que vous faites la cueillette de, de, de fruits dans le bois Vous faites de, de... bleuets? En fait, ça, c'est des trucs là, là, si on regarde les bleuets, au lac Saint-Jean, c'est quand même une, une, une, je vais pas dire une tradition, mais c'est quand même le, le pays, le étant c'est autoprogrammé, Capital mondial du là, on n'ira pas sur les blagues des grosseurs des bleus ou autres, mais là, oui, on en fait. Ma, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai euh, 70 on a 40 loups, euh, plusieurs personnes qui s'en occupent avec les hébergements, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Là. Donc, en réalité, on n'a pas beaucoup de temps pour, euh, pour des activités, le même si on va au bleu ou autre, ça va être pour nous, là, pour en faire de façon pour le. Dire que ce soit pour nos euh, clientèles ou autre, En fait, on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. là. La, les chiens, ça prend, euh, ça prend beaucoup de temps. Là. Les, euh, si on regarde la motoneige, donc on fait la motoneige. Les motoneige, sont relativement faciles. Là, actuellement, on n'a personne, puisque la, nos activités avec la pandémie oblige sont arrêtées. Au niveau de nos activités guidées, les motoneiges sont, euh, sont révisées. Elles sont à l'abri, on les fait tourner de temps en temps. Ça ne nous demande pas beaucoup, beaucoup de temps. là. Les chiens, euh, qu'ils aient du monde ou qu'il n'y en ait pas, ben, il faut les sortir pareil. Là. Nous, on les sort, on garde nos vieux chiens, comme j'expliquais pour les vieux loups. C'est-à-dire qu'il faut les amener en promenade euh, le plus souvent possible. Il faut les faire ressortir. Donc du coup, tout ça, ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'on est une petite équipe, parce que c'est pas parce qu'il n'y a personne que les chiens peuvent les laisser. L'été, l'automne, euh, au printemps, les chiens euh, sortent pas euh, en traîneau, mais on va les lâcher en liberté pour les amener euh, pour les amener promener. Donc tout ça prend beaucoup beaucoup de temps. Quand je que c'est un mode de vie, c'est pas quelque chose qu'on choisit euh, à, à la légère, parce qu'on a des adversaires à s'occuper. Et puis, euh, pandémie ou pas, ben, euh, ils ont besoin d'activité. Donc du coup, ça nous prend beaucoup de temps. Au fait de nourriture pour les, les animaux, les chiens puis les loups, c'est quoi? Euh, les loups sont nourris à la viande. Parce qu en fait, quand je dis que ça prend beaucoup de temps, le, entre tous les permis, je dis ça parce qu'il que souvent les Européens pensent qu'au Canada, on fait ce qu'on veut. Donc, on vient puis chacun fait le. le donc, pour, pour opérer aventuré, je ne sais plus combien j'ai de permis. Plus, il y en a un certain nombre partout et puis c'est normal. Donc, on a un permis d'écarissage. Les carisseurs, c'est quelqu'un qui peut aller euh, récupérer les viandes non comestibles, non directement comestibles. Au moment de l'achat, par exemple, puis on est quand même dans une région où il y a beaucoup de chasseurs au niveau de l'orignal, il y a des centres de découpe, C'est-à-dire que c'est les endroits où tu amènes ton orignal quand tu l'as tu tué, qui tu vont te le préparer. Là. Et dans ces centres-là, euh, au moment des de, euh, quatre semaines, ça dure à peu près six semaines avec le, avant et après, là, euh, il y a beaucoup d'orignaux tués en même temps. Euh, les bouchers vont... Très vite, il y a beaucoup, je veux dire, pas de gaspillage, mais de viande qui pourrait se perdre. Un permis d'écarisseur nous permet d'aller récupérer cette viande, la préparer, la congeler et à pouvoir la donner aux pour pour loups. Pour donner une idée, récupérer la viande pour, le, pour les loups à l'automne, ça nous prend 6 semaines, 6 à 7 semaines, où c'est un temps plein pour deux personnes qui font que ça. Aller chercher la viande, la préparer, la congeler, parce qu'on ne peut pas la congeler dans un gros bloc, et donc on nourrit les loups avec ça, et une partie de, de l'hiver, les chiens également. La, la, la viande va en priorité pour les loups, la, une partie pour les chiens, et les chiens, on complète avec la, en, en croquette traditionnelle avec les moulets pour les chiens traditionnels. où on en est pas Donc juste ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail. Et les loups sont nourris à la viande parce qu'on veut que ça soit le plus proche possible. Parce que dans les comportements, on n'a pas trop parlé des loups, là. Cas, est pas mal. mais dans le comportement des loups, il y a la reproduction, il y a, il y a le partage de nourriture. De la manière, par exemple, je disais tout à l'heure, quand tu allais y nourrir, on est allé leur ramener une grande quantité de, de viande dans chaque enclos. Il devait y avoir vrai, 40, une centaine de kilos dans chaque enclos. Et on les laisse se débrouiller. Le, le, si on s'aperçoit demain ou après-demain qu'il n'y en a presque plus, on va aller en ramener. Euh, dans l'hiver, on peut nourrir trois, quatre fois euh, par semaine. L'été, des fois qu'une fois par semaine. Parce qu'en fait, ils ont moins faim, il y a beaucoup de viande et puis la viande reste. Et ça m'arrive très souvent d'être obligé de ressortir de la viande et puis rester deux jours euh, pour ne pas la laisser pourrir sur place. Là, on fonctionne comme ça et on en met une grande quantité parce qu'on va être sûr que tous les loups aient suffisamment à manger, quelle que soit la place dans la dynamique de la, de la meute. Parce que la une des sources de conflit que ce soit sur les animaux sauvages ou chez les, chez les humains, c'est l'accès à la richesse. Pour les animaux sauvages, c'est l'accès à la nourriture. Donc, s'il y a beaucoup de nourriture, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conflit avec, avec les loups. Et on veut être sûr qu'il n'y a pas de conflit lié à la nourriture Donc, on amène une grande quantité. Et du coup, ça nous en demande euh, beaucoup, et c'est beaucoup de travail. C'est combien de, de kilos, on va dire, que vous passez durant l'hiver, une saison, on va dire, pour des animaux? Quantité de viande? En oui. fait, je pense qu'on doit récupérer à peu près... En, en termes de... Si on regarde au niveau, des, euh, au niveau de la viande, on doit récupérer à peu près une trentaine de tonnes de, de, de viande par année, par, c'est beaucoup là. C'est beaucoup. Là-dedans, euh, si on voulait être euh, calculé au plus juste, euh, on pourrait en donner moins au niveau des loups. Là. là, on a des loups qui sont très en forme, plutôt gros. On est entouré de corbeaux aussi qui sont pas mal gros aussi. Là, parce qu'en fait, quand, quand j'en donne trop aux loups, ben, c'est le corbeau qui vient de finir. Là. Mais c'est pour ça que je dis qu'on fait un peu attention parce que j'adore les corbeaux. Pas de là à aller chercher de la viande pour les nourrir. Là. Mais euh, la priorité, c'est pour qu'il n'y ait euh, pas de conflit au niveau des animaux. Au niveau des chiens, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut donner le, la, la quantité juste, parce que les chiens, un animal domestique, donc il y a une dynamique très différente, on va être capable de les nourrir individuellement, euh, pouvoir augmenter certains, diminuer d'autres pour être sûr qu'ils en aient assez, euh, sans trop grossir, parce que c'est pas bien non plus, là, euh, mais sans, euh, sans maigrir, surtout un hiver. Alors que les loups, euh, s'ils ont accès à nourriture hein, de façon libre, euh, quand ils ont plus faim, ils ont plus faim. Là. Euh, le, les chiens auraient tendance, surtout en meute, certains à manger plus, de peur qu'éventuellement les autres leur prennent, mais c'est facile à contrôler. Donc du coup, un chien qui grossit trop, on peut diminuer, ainsi de suite. Donc on n'a pas de perte au niveau, euh, au niveau des chiens, même si on a tendance à nourrir un peu trop, je préfère un chien un peu gros qu'un peu maigre, surtout euh, l'hiver. Mais au niveau des loups, donc, ça prend quand même de grande quantité, et puis obligatoirement, on va avoir de la, euh, je veux dire de la perte. Mais la perte, l'hiver, qui n'est pas très grave, on a de très beaux corbeaux, arrive régulièrement. Bien, régulièrement, quand on arrive qu en fait on rentre dans le parc en pick-up uniquement qu'on va les nourrir d'avoir des fois les corbeaux qui nous suivent parce qu'ils savent que c'est le moment où on va donner, on va donner à manger là. et ils viennent en profiter parce que si les loups n'ont pas faim, les corbeaux viennent finir comme ça se passe en nature, de toute façon Vous avez, euh, chez vous, vous avez deux types de loups, des gris et des noirs si je comprends bien en fait, euh, en fait, on a au niveau des loups euh, on va dire le, il y a le canis le qui, qui, qui, qui est la base des loups. Et après, il va y a avoir des sous-espèces. Donc, euh, euh, nous, au niveau du parc, on s'intéresse plutôt au niveau des comportements, moins au niveau des différences, j'allais dire, morphologiques. Parce qu'en fait, globalement, euh, ben, je parlais de la BTM, pour ceux qui connaissent là, là, un peu le Québec, là, quand il y a la route du Nord qui part de Chibougamo qui va vers le, vers le village de la cri euh, on va dire en gros, c'est la différence entre ce qu'on dit entre le Nord et le Grand Nord. Le, les loups arctiques sont plutôt dans le Grand Nord. Les loups gris vont être plutôt en forêt. Mais il n'y a pas. À chaque fois, même si ça fait deux ans que je ne suis pas allé, je n'ai pas vu de panneau qui disait euh, euh, à droite loup arctique, à gauche loup gris, défense de, de dépasser. Là. Donc en fait, les loups euh, peuvent se mélanger. Là. Et à moins d'avoir des loups qui sont dans un environnement euh, très fermé, euh, par des montagnes ou autre chose, ben, là, ils vont se mélanger et c'est très difficile d'avoir une identité génétique. Donc le, entre loup gris et loup arctique, le, la grosse différence qui va se faire, c'est que des loups, bien au nord, donc, si ils sont dans un territoire peu boisé, ben, il va y avoir une adaptation qui va se faire, une adaptation morphologique en fonction de l'environnement où ils sont. C'est-à-dire, pour schématiser un tout petit peu, si dans une portée, tu as un petit loup blanc, un petit loup noir dans un arctique qui naît, peu de chances qu'il survivent. Parce qu'en fait, il va se voir de loin, le gibier va le voir de loin, les chasseurs éventuellement donnait il, il y a 70 ans, des primes aux loups. Donc, peu de chances qu'il survivent, peu de chances qu'ils partagent son, son patrimoine génétique. C'est la même chose quand on va en forêt d'ense. Par exemple, il y a des loups beaucoup plus petits, beaucoup plus sombres, parce qu'un grand loup blanc, il va se faire voir de loin, il aura moins de chances de, de chasser, moins de chances de survivre, moins de chances de partager, de partir, moins de moins Donc, c'est difficile de trouver des, des différences. S'il n'y a pas un environnement complètement fermé, donc le, les loups se ressemblaient euh, pas mal, à part les, les, les cas extrêmes. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sous-espèces. Les biologistes ne se disputent pas euh, des fois de sur nos sous-espèces. On va parler du loup-roux. On va parler du coilou, un petit peu, il y a des plus euh, par rapport à ça. C'est des choses qui sont intéressantes par rapport aux écosystèmes particuliers, mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est le comportement, parce qu'il n'y a pas de différence de comportement euh, énorme. Je parlais des, des, des scientifiques, il y a quelques années, enfin, quelques années il y a déjà longtemps, là, un spécialiste italien avait noté quelques différences par rapport à un spécialiste euh, aux États-Unis sur les loups, mais rien d'énorme euh, pour pouvoir faire des différences euh, au niveau de monsieur, madame, tout le monde, ceux qui ont besoin de connaître. Chez nous, on a les deux, deux sous-espèces, mais on n'a pas fait de test génétique pour savoir réellement s'il était 100 arctique ou pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve ouvertement très intéressant, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille voir, lui, des loups roux, des loups de, de, de plusieurs espèces. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le loup en tant qu'espèce, avec ce comportement spécifique dont de, de meute, là, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Puis, euh, parlons du centre un peu. Là. Vous avez combien de chalets en tout là, dans, dans le centre? notre camp de base donc il y a un chalet euh, qui nous sert de camp de base pour nos activités d'aventure Donc, il est juste à l'extérieur du parc les personnes qui dorment ont deux minutes à faire même pas pour pouvoir aller voir les loups mais ils sont à l'extérieur comme c'est bien isolé euh, tout à l'heure je parlais des hurlements des loups on les entendra pas obligatoirement à part on est sur, la, sur, la, sur, la, sur la galerie intérieure. à l'intérieur du parc en fait on n'a que quatre, euh, quatre euh, écologes on la mettra peut-être un en avec la situation s'améliore, parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait plus que ça, parce qu'en fait, l'objectif, s'il y a beaucoup d'écologes et beaucoup de personnes en même temps, tu vis pas la même chose. Quand tu fais le tour des enclos, et que, que tu as la... Il y a des fois, pour donner un exemple, ça nous arrive d'être complet au niveau hébergement avec huit personnes. Il suffit qu'il y ait un couple dans chaque hébergement, mais du coup, tu ne vis pas la même chose que s'il si tu as 50 personnes avec toi. L'intérêt d'avoir beaucoup d'écologes, il y en a un seul, c'est euh, économiquement, pour faire virer le parc, c'est plus facile. Par contre, au niveau de l'expérience qu'on vit, euh, ce n'est pas. Et donc, en fait, on a fait quatre écologues qui sont différents. Il y a une tente prospecteur, eh bien, parce que ça correspond, euh, et il y a une yourte de Mongolie. On a mis les deux parce que la tente prospecteur correspond à l'habitat nomade, on va le dire, qu'il y avait euh, euh, au Canada il y a encore une centaine d'années. La yourte de Mongolie, c'est l'habitat nomade de la, de la Mongolie. Et c'est vrai que ça fait rêver un petit peu des personnes. Donc On a mis les deux parce que, pour moi, la tente prospecteur, c'est important. Et euh, euh, un habitat local... Après, on a un petit chalet euh, surpiloté. Donc, euh, et puis après, euh, ce qu'on appelait la typique, c'est euh, un chalet euh, en triangle. L'idée, c'est que souvent, les personnes demandent c'est lequel pour mieux voir les loups. En fait, il n'y en a pas. Chacun euh, euh, donne la même expérience vis-à-vis -vis des loups. Peut-être que la lourde, il attend une expérience un peu plus importante parce que le moindre bruit prend beaucoup. Il est en prospecteur, le moindre bruit, tu l'entends, le ça prend. Au niveau de l'imaginaire, donc du coup on se sent un peu moins c'est à en sécurité alors qu'un chariot pilot qui fermé c'est plus facile à chauffer c'est plus on va dire plus facilement confortable mais une expérience un peu moins pour donc on en a fait quatre comme ça avec puisque comme je expliqué tout à l'heure l'objectif c'est un d'être près des loups deux d'être en forêt c'est pour ça que dans chaque petit écologe, c'est chauffé, ou au poêle au bois ou au propane ou les deux avec des lèvres et des panneaux solaires mais tout ce qui est eau et électricité on l'a centralisé dans un bâtiment commun pour ne pas avoir besoin de faire effort sceptique à l'électricité parce que dès qu'on creuse, on est obligé de couper des arbres et on n'a plus la même environnement. Donc c'est un être présentement qui, euh, qui change un peu de l'ordinaire et soit les personnes qui reviennent et bien, certains euh, ont besoin, de, ben, ils veulent la ours, d'autres la typique donc parce que c'est une expérience qui est différente et propre à chaque personne. Puis, euh, les gens qui viennent ici, là, tu dis qu'ils viennent, viennent de partout, ils viennent probablement la plupart de, de la France. Euh, et est-ce qu'il y a beaucoup d'autres Canadiens qui viennent vous voir? Là, dans parties oui. Pays? En fait, dire, pour, pour les activités d'aventure, on va dire jusqu'à présent, ben, parce que là, ça a un peu changé depuis euh, l'hiver dernier, c'était principalement des Européens. Pour les loups, euh, c'est enfin, de tout. Il y a autant de personnes qui viennent de la. Qui viennent d'Europe, que, de le... que, du... que du Québec, on va dire du Canada avec Ontario et les États-Unis. On, on a régulièrement des gens qui viennent d'Ontario, même si on, on est déjà au bout du monde pour les gens de Montréal. La... Alors c'est sûr que pour les gens de Toronto, c'est plus la... d'une expédition. Là. Mais le... on en a, on a, pour les loups, on en a pas mal qui. Euh... Ben, on ne peut pas dire énormément de personnes parce qu'on ne reçoit pas beaucoup de personnes à la fois. Mais euh, je dirais qu'on reçoit autant de Canadiens que d'Européens pour, pour les livres. Oui. On y revient au PDU. Oui, oui, oui. Parce euh, qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut vivre, mais c'est quand même Alors, c'est vrai que. Si. Euh, là, ils, oui. peuvent tout, ils peuvent tout trouver partout sur l'Internet ils peuvent avoir vos coordonnées, tout ça, là, hein, sur l'Internet. Oui, en fait, si on tape Aventure Uh, point .QC pour Québec, .CRA pour Canada, ben, uh, on, tombe, uh, on tombe sur nous. Même sur Aventure, et même sur on, uh, on tombe sur nous. Là. Donc, sur parce que depuis, depuis quelques années, c'est vrai, on fait tout par, euh, uh, par mail et par internet. Là. Le... Marie, ma conjointe a créé une page Facebook qui avec les personnes, mais parce que c'est beaucoup plus facile. Ben, là, je suis allé prendre des photos il y a, il y a deux jours sur les loups. Là, c'est beaucoup plus facile d'en mettre. Quand on a des photos d'expédition ou autre, c'est beaucoup plus facile d'en mettre par Facebook. Souvent, les gens communiquent par Facebook directement, mais comme on n'y va jamais. C'est vrai que des fois, les messages traînent un petit peu. Là. On est plus euh, une génération mail que Facebook. Mais c'est vrai que même moi, sur Facebook, j'arrive à mettre des photos. Donc, c'est quelque chose de relativement facile. Là. Et c'est pour ça qu'on a une page comme ça. Là. Mais par mail, oui, on nous trouve assez facilement. C'est euh, très intéressant ce que tu nous dis. Là, parce que moi, on euh, m'a posté tout ça sur euh, notre émission. Puis... Euh, Voir pour tous les liens, tout ça, pour euh, que, que, que le monde soit capable de voir, puis euh, voir euh, euh, l'emplacement, puis tout ça. C'est combien d'acres vous avez sur le terrain, là, en, en tout, là? En, terme, en fait, le, la base est la même. Donc, il, euh, on a 80 hectares. Donc, en acre, je sais, 80, 80, 80, 80 hectares, c'est pas mal. Ouais. En fait, on euh, c'est pas assez pour nos activités. Comme t'expliquais tantôt, en chien traîneau, on a plus de 100 km de sentiers. Ce qu'on a fait avec une entente avec le ministère de la Faune. Le, mais 80 hectares, ça nous permet d'être sûr d'avoir, euh, si on regarde au niveau des loups, euh, beaucoup d'espace pour les loups. Et puis, à l'extérieur, beaucoup d'espace qui fait que le, le, on n'a pas des la à forêt. Le, on n'a pas, juste à côté des enclos, il ben n'y a pas, il n'y a pas un champ, il n'y a pas une maison. Le, on est déjà en plein bois et autour de nos, je veux dire, notre domaine à nous, ben, ça reste la forêt aussi. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'autant, parce que le parc lui-même, les, les, les, les enclos, chaque enclos doit faire un peu plus de trois hectares, hein. mais là, on n'a pas besoin d'autant de terrain que ça, mais ça nous donne la tranquillité d'être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va couper pour faire une bleuétière, faire du bois ou autre. Ça veut dire qu'on est sûr que dans nos hébergements, nos écologues les loups vont rester en plein bois, de toute façon. Est-ce que l'industrie forestière a... Il y a des implications aux, aux loups dans la, la région. Euh, vous, vous, vous louez, Elle, pas aux loups, mais dans la région, là, on va dire. Là. En fait, si on regarde une soupe forestière, c'est vrai que le, le lac saguenay saint jean c'est quand même agroforestier et donc une très forte. Euh, le lac Saint-Jean a très, très fort besoin de l'industrie forestière et ça reste quand même une industrie très, très importante. Le, nous, depuis, depuis le temps, on travaille pas mal à, à, avec eux. Là. Si on regarde, à, par rapport à 25 ans, là où j'ai mis le de, de Chien de il y a beaucoup de chemins forestiers qui sont construits. Par contre, depuis les dernières années, ben, il y a pas mal d'ententes. Euh, un exemple tout bête, il y, a, il y a deux semaines, il y a un chemin qu'ils ont ouvert, là, donc qui était a ouvert ouvert ont déneigé pour faire le transport de bois. Ben, ils nous ont appelé pour nous dire que le, de telle date à telle date, le chemin est trop ouvert, il y aura un peu de transport, parce que nos pistes traversent ce chemin-là. Là. Donc, il y a quand même une bonne... Une, une bonne entente par rapport à je veux dire, il y a, il y a, quand il y avait personne d'autre qui faisait de l'activité. Même si ça reste difficile, on a adapté nos chemins en fonction de ça. Le, par rapport à la, la faune sauvage, l'industrie forestière, euh, là où ça touche beaucoup, c'est surtout au niveau des caribous. C'est un animal qui est très… Le euh, euh, caribou forestier, dès qu'on touche son environnement, c'est beaucoup plus difficile que l'orignal. Actuellement, dans la région, avec le plan de gestion de la chasse et les coupes forestières, il y a beaucoup d'orignaux parce qu'en fait, euh, après les coups forestiers, même si ce n'est plus tout à fait des coups à blancs, c'est principalement du feuillu qui va repousser à ben, beaucoup d'endroits, ça va faire euh, des aires intéressantes pour, pour l'orignal. Et à partir du moment où il y a des orignaux, ben, il y a des loups. Le plan de gestion de chasse avec le, le contrôle, les quotas, le, les, les permis, les, les tirages au sort par rapport aux femelles, font que la, la, la population se porte plutôt bien. Moi, dans les dernières années, je n'ai jamais vu autant d'orignaux quand on fait nos sentiers, l'hiver. Et, euh, donc, du coup, à partir du moment où il y a des orignaux, ben on voit, il y a beaucoup de traces de, de, loups. Voir des loups en forêt, c'est extrêmement difficile parce que c'est un animal qui reste très méfiant et très craintif, à part quand on chasse, parce que j'ai souvent des appels de chasseurs qui m'ont dit, bah, sur notre territoire, il y a des loups, est-ce que c'est dangereux? -ce que la... En fait, ce que je leur dis, c'est que s'il y a des loups, c'est pas s'il si y a de l'orignal et qu'ils chattent le même gibier. Ils sont pas pour les chasseurs, ils sont pas là pour les chasseurs, ils sont là pour le, la... pour le gibier, sauf que ça reste très impressionnant quand il y a en plein bois sur ton territoire et que tu entends euh, des loups, que tu vois des loups là. Ça reste très, euh, très impressionnant, même si, je dis pas qu'il ne peut rien, rien se passer, mais les histoires réelles d'accidents ou de problèmes avec des loups, si on enlève le, le cousin de l'oncle qui a entendu parler, le, euh, que le voisin avait vu ou a entendu des loups, si on enlève ces histoires-là, il y a très peu quand même, parce que c'est un animal très très craintif. On le voit déjà avec nos loups qui sont nés chez nous le, et qui ont un comportement très craintif alors que le, euh, ils ont l'habitude de nous voir. Oui, veux, euh, on arrive à la fin de l'émission. Ça fait que je voudrais te remercier pour avoir participé à la question métier. Puis, euh, est-ce que tu as des, euh, dernière, un dernier mot pour euh, de, de l'auditeur? Non, mais j'espère ne pas avoir parlé trop, parce que c'est vrai qu'on dit que je parle beaucoup mais c'est le, le En tout cas, tous bienvenus. Puis, si personne ne veut avoir des infos sur les loups ou autre, ça me fait toujours plaisir. OK, je te remercie euh, beaucoup pour ça. Merci, Gilles. Non, merci à ta plaisir. conjointe pour nous avoir participé. Merci.